Tintin, tintin, tintin. Tintin. <rires> ah, c'était pas celui-là. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce, on va l'appeler JT du Geek Express, puisque certains le sauront en fait. J'ai un mon blog, j'ai le JT Geek, donc c'est mon site de high-tech. J'ai également un blog de perso qui s'appelle lesmagouilles.com, blacklisté sur, euh, sur Facebook. Ils n'ont pas aimé le nom, hein. Mais en même temps, Facebook, on les 1 hein, ans papa out, papa outé, papa outé, voilà. Donc, j'ai également un blog perso qui suit un peu ma tendance et mon évolution. C'est un truc que j'avais monté en 98, je crois, au 99. Il est passé en point .com avant l'an 2000. Puis après, voilà, il a suivi, on a eu pas mal pas mal de formats et tout. Donc, on suit un peu mes tendances, c'est ce que j'aime. J'aime bien la moto, j'aime bien les montres, surtout j'aime bien les montres chinoises, maintenant, ma nouvelle tendance. Euh, et j'aime bien euh, les séries télé, les films et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit format comme ça, en parlant un peu euh, de... De, des trucs sur mon blog perso donc ça serait pas du high tech et après je me suis dit bah ouais comment je sais qu'il y en a une grosse communauté de personnes qui sont ma, voy, malvoyants ou non voyants pourquoi pas faire un format podcast aussi ce serait la, la solution de lire un petit peu les articles aussi et puis après je me suis dit bah du moment où je me mets sur mon truc là pour lire l'article pourquoi ne pas allumer la webcam et faire un format vidéo sur GLG vidéo qui permettrait le mardi et le vendredi où on est sur du high tech et bah, de temps en temps, comme ça, on tombe un petit article qui durerait en théorie moins de 10 minutes. <rire> et qui permettrait de faire une vidéo, qui permettrait d'avoir un autre référencement, attirer d'autres personnes et tout. Puis peut-être d'avoir de nouveaux tipeurs, voilà, pour qu'il y ait plus d'émissions, etc. etc. Voilà. Donc ça ne sera pas tous les jours, ça sera de temps en temps. Pour l'instant, mardi, vendredi, on garde le JT du Geek. Okay, et JT du Geek Express de temps en temps. Quand l'envie m'en dit, quand j'ai le courage... Quand j'ai des trucs à raconter, là aujourd'hui, il bon, y avait quand même Dexter saison 9, il y avait quand même Red Notice hier sur Netflix, et il y avait quand même Joe Biden qui est en train de défoncer Huawei aussi, voilà. Donc, Dexter saison 9, alors qu'on aurait, qu aurait cru que les producteurs de Dexter avaient essoré la franchise au maximum avec quand même 8 saisons, on voit en 2021 l'arrivée de la saison 9 nommée New Blood. Donc le nouveau sang, le nouveau Dexter est arrivé <rire> comme le Beaujolais, c'est la même couleur. Voilà. Bon, Dexter a changé de nom, il vit dans un petit village où rien ne se passe, où seuls les petits délits, il euh, n'y a que des petits délits comme euh, ils ont volé des gâteaux à l'église, ou les animaux sont sortis de leur enclos, ils sont rentrés dans une autre enclos, enfin bon, il ne se passe rien, c'est parfait. Donc le Dexter nouveau suit sa nouvelle routine, sans le code, et travaille dans larmurerie coutellerie de sa bourgade. Bah, il a trouvé un petit boulot quand même, hein, malgré tout, et il, il vend des armes et des couteaux. Tu m'aurais dit en même temps, ça paraît un peu évident. Bon, dans la série, les morts sont jamais morts. <rire> une des premières bandes surprises de la série sera le retour de sa sœur. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible <rire> Et mais oui, mais un peu comme Harry et son code. Elle peut revenir et se faire un petit, un petit peu la petite voix sur son épaule euh, pour communiquer avec lui. Même s'il en fait qu'à sa tête, encore une fois. Donc c'est bien, parce qu'on la voit souvent et tout, donc ça lui permet... J'aimais bien en plus, puis ça permet d'avoir un peu une présence féminine comme ça. Et puis, bah, elle dans la vraie vie, ça lui permet d'avoir un boulot, quoi. surtout. Ça lui permet de re-signer pour une nouvelle saison de Dexter alors que ce n'était pas possible. Quoi. Donc, euh, tout le monde est content. Voilà. Une saison pour assurer la relève. Alors, alors je vous... en fait, tout ce que je vous dis là, c'est un peu tout ce qu'on peut voir dans les 4 bandes annonces qu'on peut trouver sur YouTube. Hein. Donc comme ça, je ne vous spoil pas, vous n'avez pas de truc, voilà. Donc bon, bref, on reprend tous les codes de la série c'est Le cas de le dire, des intrigues, du suspense, des aveux et du découpage sous plastique sans en montrer tôt pour rester dans les heures de grandes écoutes. Ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que bon, bah, on sent que pff, ouais, et, mais ça rase quand même un petit peu avec ces jolis couteaux, mais il n'y a pas de sang de je touche, je te découpe et on voit les morceaux quoi. Il y a quelques trucs, on voit une tête comme ça et tout, mais voilà, c'est assez grossier. Ce qui fait que ça peut rester euh, aux grandes écoutes. Voilà, J'aime bien, moi j'ai pas trop, je suis un peu comme lui dans la série, j'ai pas trop le sang. <rire> voilà. Bon. Mais le premier épisode marquera surtout le retour de son fils. Car oui, on le voit dans les bandes de séries, que Dexter avait bien eu un fils. Bah oui, avec la blonde d'avant et tout, il avait eu un bébé. Voilà. Mais il a grandi maintenant, hein. comme vous, il a attendu 10 ans, euh, et puis il est arrivé. Et voilà, donc il y a une des questions qu'on que, que, qu pourrait se poser, c'est... c'est son fils, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Physiquement en plus, ils se ressemblent et tout, ils ont, savez, ils ont la même attitude, tu sais, de marrant de la classe, quoi. Donc, euh, son fils, est-il comme lui est-il impassible comme lui Et est-il éventuellement aussi un psychopathe tu vois, Ou Ce qui, lui aussi leur a envie de tuer des gens Ce qui, à mon avis, va certainement être le cas. Deux, va-t-il lui enseigner le code Harry lui a enseigné le code, là, il y a son fils. Va-t-il lui enseigner le code T'es en train de te dire, ça paraît un peu évident. Mais il y a un autre truc, en fait, qui pourrait arriver, c'est les producteurs, en fait, prévoient-ils de faire une série Yon Dexter avec son fils Puisque c'est un peu la tendance, toi. les Avengers il faut les remplacer, les, euh, on j'ai vu une autre série aussi pareille, chez tous les trucs ils mettent les young machins pour euh, amener une nouvelle génération un peu plus jeune, nouvelle clientèle mais plus jeune et puis surtout remplacer les acteurs qui vieillissent, qui sont moins performants. Par des jeunes acteurs, donc là tu dis, est-ce que ça serait pas plutôt, cette saison 9, une saison de transition, où ils ont fait la saison comme ça, ça se trouve c'est écrit noir sur blanc sur internet, j'ai même pas lu, c'est vraiment, voilà, ils mettent une transition, transition 9, voilà, saison 9, on met la transition, son fils il arrive, il lui enseigne le code, et à la fin de la saison 9, il dit, bah, écoute, je pars, je vais vivre ma vie, et euh, du coup il y aura une autre série Qui va, une espèce de spin-off Qui va arriver où c'est lui qui va tuer des gens En dessinant le code de son père et tout Peut-être avec des petits euh, flashbacks ou des petits caméos et tout Mais euh, moi je la sens bien comme ça euh, la blague Vous me direz en commentaire déjà Si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous pensez un petit peu De ma théorie Hier j'ai également regardé Red Notice Ce qui fait partie un peu des films où bah, De temps en temps bah, tu payes Netflix mais il n'y a pas grand chose Quand même à regarder ou quand il n'y a rien Tu regardes un truc comme ça un peu au pif J'ai même pas fini My Name et hier, il y avait Red Notice, un des gros blockbusters de Netflix, hein, encore une fois. Euh, celui que j'avais bien aimé, c'était Six Degrés, je crois, un truc comme ça, c'était vachement bien. Là, bon, tu te dis, ça n'a pas l'air terrible quand même, ça a l'air un peu gnagnant comme, comme scénario et tout, mais il y a du casting The Rock, Wonder Woman et euh, Free Guy, pour les derniers films que j'ai vus d'eux. Ou euh, Reynolds, Re je crois qu'il s'appelle. Voilà. Donc, bon, l'histoire est un peu bidon, et d'accord, mais ça passe bien. J'ai eu un peu peur, ça dure quand même deux heures. Euh, l'histoire, je me suis dit, oh là là, deux heures de... De pirouettes et de cacahuètes, ça va être un peu relou. Et en fait, non, ça passe bien. Ils sont tous relativement sympathiques. Ils jouent tous super bien en plus. Bon, là, comme ça, les, euh, les décors sont très, très bien. Ça se passe dans plusieurs pays et tout. On voit que c'est bien fait. C'est souvent fait en fond vert. Malheureusement, ça se voit. Après, quand moi, comme moi ici, tu fais des fonds verts, Bon, tu regardes un peu, tu as un peu l'habitude. Et tu vois souvent, dans la jungle, tu vois bien qu'ils ont mis trois plantes et un fond vert, quoi. Qu'ils <rire> arrivent, ils disent oui. Ah, les plantes, c'est des plantes d'intérieur. Et tu vois bien qu'il y a trois plantes et un fond vert. Bon, il y a de choses comme ça et tout mais bon encore une fois ça n'empêche rien au film qui a quand même un gros budget ça dure longtemps il y a pas mal d'actions de rebondissements et tout petit euh, petit cliffhanger à la fin que j'ai pas vu venir malgré tout mais c'était pas mal voilà c'était pas mal les rebondissements de trucs de c'est rigolo ils sont très drôles les deux et tout et c'est un peu comme hobbit Shown, là, la sais, où il s'aiment pas mais en même temps il s'aiment un petit peu quoi j'ai passé un bon moment je peux dire c'est le film de l'année mais bon si vous avez netflix si vous n'avez pas, vous le trouverez sur Internet, mais voilà, ça permet de regarder un petit film, euh, la qualité était pas mal, euh, Voilà, c'est l'intérêt de Netflix, hein, c'est bon, c'est compris dedans, et euh, tu pirates pas, et tu payes euh, ton abonnement, et tous les mois, tu as quand même un film à gros budget, je sais qu'il y a du nerdo de Caprio qui va arriver, Enfin, l'année va être lourde, Netflix a besoin d'attirer un petit peu le chaland. Et enfin, dans la dernière news, on finira par une news high-tech, pour ne pas, alors qui m'a été envoyée par... Je leur remercie sur Instagram. Je euh, vais chou Choupette ou Chouquette <rire> qui m'ont envoyé sur Instagram. Alors, vous pouvez m'envoyer sur Line et sur Instagram des news, éventuellement. Alors, mon Instagram, il est en dessous, c'est Greg Le Geek. S'il y a des news comme ça et tout, et éventuellement, quand je fais des petits, j'étais de Geek Express, on en parlerait. Bon, nouveau coup dur pour Huawei. Biden finit le travail annoncé par Trump. C'est un article qui vient de Frandroid. Alors, on pensait que, bon, Trump avait déjà lancé ses hostilités, on se dit, oh, mais Biden va arriver, peut-être il sera plus complaisant, peut-être il va lever les sanctions pour Huawei et tout. Et en fait, non. <rire> voilà. La définitive pour les équipements de réseau Huawei et ZTE sur le marché américain, Joe Biden a signé quelques heures euh, le Secure Equipment Act, une loi qui empêche désormais la FCC d'accorder de nouvelles licences aux marques chinoises. C'est-à-dire que bah, s'ils n'ont pas de licence, ils ne peuvent pas vendre. C'est un peu comme si nous, il n'y avait pas le CE et le ROHS et tout comme ça, quoi. S'il n'y a pas, eux, les licences de télécommunications en en Amérique, ils pourront pas vendre. Donc, ça signe bah, l'arrêt, quoi. Ça veut dire, bah, les téléphones, c'est mort, les antennes, c'est mort, tout ce qui touche un peu au réseau, à l'Internet et tout, de Huawei. Peut-être ils pourront vendre encore des écrans et des écrans et des écouteurs mais voilà ça signe un peu le dernier on disait oui mais peut-être que Huawei ils vont euh, avoir une, une deuxième chance avec Biden et tout non il tient la même politique le même truc les chinois c'est les méchants et ils signent le truc et ils sont bah, je ne vais pas dire qu'ils sont condamnés mais ils ont complètement verrouillé le marché chinois alors euh, verrouillé le marché américain alors encore une fois c'est le truc je vais rebondir c'est que on pourrait croire que non mais en fait encore une fois Huawei a surtout tiré sa gloire et sa fortune du marché chinois. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en Chine, ils sont tellement bien développés en Chine qu'ils ont réussi bah, à devenir un, déjà presque un leader et après ils sont allés à la conquête du monde. Donc là ils reviennent en arrière, ça veut dire bah, on leur dit oui, bah, maintenant vous n'avez plus que la Chine. Mais attention quand on dit plus que la Chine. C'est Amia, 500 millions de Chinois, qui sont quand même bien vénères eux aussi contre euh, euh, les Américains et qui vont avoir tendance à acheter du Chinois plutôt que de l'Américain maintenant, puisqu'il y a une espèce de pseudo de guerre froide technologique qui est en train de se faire. Donc, euh, et après, est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir des processeurs Est-ce qu'ils vont arriver à en avoir et tout Ce n'est pas encore la fin, hein, parce que leur marché ça leur suffit. Et à partir du moment où ils auront trouvé une alternative pour euh, les choses qu'ils avaient exclusivement en Amérique et qu'ils ne peuvent plus avoir, à mon avis, ils peuvent avoir encore une, no une nouvelle vie uniquement en Chine, sur leur réseau, parce qu'encore une fois, là, le, le parti chinois les soutient, les, les supporte Et encore une fois, bah, le côté patriotique des Chinois fait que, voilà, acheter du Huawei, si euh, ça peut être aussi bien alors que le Apple, bon, mes mé méchants américains et que c'est quand même un peu hors de prix, quand même, les nouveaux iPhones. Bon, bah, on sent qu'ils euh, peuvent encore continuer comme ça, et ils ne sont pas morts, voilà. Ils, sont <rire> ils ont une jambe cassée, on est d'accord, mais ils ne sont pas morts. Voilà. Ça sera tout pour ce format qui a quand même duré 10 minutes, c'est quand même peut-être un peu trop, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, format plus court, 4, 5 minutes, 10 minutes maximum, comme ça, pas trop de montage, on upload la vidéo, on met une vignette, on met un petit titre, rien de très compliqué. Forcément, je vous kiffe. Bon week-end, et sinon, bah, mardi, là. Là, c'est sûr, mardi. Peut-être lundi, on verra. En fait, s'il y, y a du Tipeee, s'il y a du Tipeee, on se donne rendez-vous lundi. S'il n'y a pas de Tipeee, on se donne rendez-vous mardi. <rire> Maître chanteur, sur son arbre perché, tenait en son bec un, un JT du geek. <rire> oh, me semblait beau, votre majesté.